Trois types de dépenses que j'ai stoppées et qui me font gagner énormément d'argent. Dans cette vidéo, je vais te parler de finances personnelles, comment gérer ton argent, comment j'ai pu stopper certaines dépenses afin, oui, d'économiser de l'argent, mais surtout gagner beaucoup plus d'argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite, comme tu le sais, à t'abonner et à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube qui compte des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un petit pouce bleu. Ça remercie les, les membres de mon équipe qui travaillent depuis 2017 pour te produire du contenu sur cette chaîne. Et ça aide aussi l'algorithme de YouTube à pousser cette vidéo et la faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras comment en seulement un an j'ai pu générer l'équivalent d'un an de salaire avec une seule transaction immobilière qui m'a rapporté près de 100 000 euros, c'est-à-dire 150 000 dollars canadiens. Dans cette vidéo, comme tu le constates, on est toujours à Ubud. Donc là, on a un peu changé de, de décor. On, est, on a changé de villa. On est euh, en Indonésie, à Bali, très précisément à Ubud où je suis venu pour gérer mes différents projets de construction de villas de luxe ici en Indonésie. Donc, je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram car je partage les évolutions de ce chantier que je mène depuis maintenant près de 9 mois au moment où je tourne cette vidéo. Quelles sont les dépenses que j'ai dû stopper pour gagner davantage en termes de de liquidité, gagner davantage d'argent, de temps voilà, et de possibilités d'investir. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que j'évoque. Et moi, je t'invite vraiment à faire ces choix qui sont peut-être difficiles, mais honnêtement, si tu parviens à te priver de ça pendant ne serait-ce qu'à les 30 voire 60 jours, ça deviendra pour toi une habitude. Le premier poste de dépense que j'ai fortement diminué, voire même supprimé vu la situation actuelle, c'est tout simplement les sorties club, bouteilles, etc. On se connaît, hein. on, dès, des fois, on, des fois on, on part en boîte de nuit, on veut faire le showman et tout, et tout, et tout, ça, ça, ça, ça, ça pète des bouteilles dans tous les sens. Honnêtement, j'ai beaucoup dépensé et même, même pas que euh, lorsque j'ai quitté mon emploi, mais même lorsque j'étais salarié, c'est un poste de dépense honnêtement qui m'a pris énormément d'argent et même l'alcool hein, de manière générale. Un jour, j'ai essayé de calculer combien j'ai dépensé en alcool, mais <rire> c'est-à-dire, je ne préfère même pas penser parce que je me dis, waouh, ça peut être des, même des bières, des, des, je sais pas, de l'alcool ou du vin. C'est bien de temps en temps une bonne bouteille de vin, ça je ne te le cache pas, genre, je continue à faire ça. Mais aller en boîte et payer une bouteille à 200 balles, 300 balles, plusieurs fois. J'ai fait, non, non, non, il y a un problème. Après, tu peux te le permettre si tu as les revenus passifs qui suivent. Ne va jamais prendre ton salaire et dépenser en boîte de nuit, comme ça. Ou ne serait-ce que payer une bouteille. Moi, le jour où, en fait, j'ai tilté ça, c'est lorsque j'étais avec mon coach. On était justement en boîte à Toronto. Donc, voilà, je, je célébrais un peu voilà, le succès que j'avais eu grâce à lui en affaires. Et voilà, on arrive en boîte et moi, je craque, je craque deux bouteilles. Comme ça, les bouteilles arrivent et il me dit, mais l'argent, ça vient d'où Je dis, ben, ben, ça vient de mes revenus. Il me dit, non, non, non tu n'as rien compris à ce qui se passe. Tu ne peux pas prendre ton argent que tu as travaillé et payer des bouteilles avec. Prends ton argent, investis-le et fais en sorte que ces revenus puissent te permettre de payer des bouteilles en boîte. Je peux te garantir que j'ai essayé de me faire rembourser les bouteilles, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tu vois Donc, c'est pour te dire que les dépenses d'alcool, des clubs et tout, et nous, Africains, on a cette faceuse tendance de dire que, voilà, quand tu rentres au pays, oui, l'enfant du pays, oui, le boucantier, etc. Ça, c'est les gars qui te disent ça, là. Ils veulent ton mal. Hein. Mais il faut vraiment les fuir. Ça veut dire quoi C'est quoi ce délire que tu rentres en vacances et on attend que ce soit toi qui arroses tout le monde. Les personnes qui te disent ça ne t'aiment pas. Donc franchement, il faut que tu changes d'entourage à ce niveau-là. Mais blague à part, c'est que c'est un gros poste de dépense. Moi, j je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers. Ouais, je, je pense que je suis à plus de 10 000 euros ou de 10 000. Enfin, je, forcément. forcément Donc clairement, là, c'est des économies que tu vas faire à ce niveau-là. Au-delà de ça, c'est que ça va te permettre quoi mais Déjà, ça te préserve en termes de santé. Je ne dis pas que je bois plus d'alcool. Hein. Je bois toujours de l'alcool. Mais ça va te préserver par rapport à ta santé. Et honnêtement voilà, tu vas être plus en forme pour mener à bien des projets. Après, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps. Un anniversaire, des retrouvailles, etc. Voilà, là, il y a moins d'arroser. Mais de façon récurrente, tous les week-ends comme ça, ou même, pff, voilà, moi, j'ai vraiment diminué ça. Et depuis que je voyage, voilà, j'ai diminué drastiquement euh, le montant que j'ai dépensé en alcool. Et je peux garantir que je me sens beaucoup mieux. Je dors mieux. Je suis plus vif d'esprit. Euh, pour les personnes peut-être qui sont en surpoids, ça peut être un moyen également de perdre du poids. Donc voilà, tout ça, franchement, je t'invite à essayer peut-être pendant, allez, 60 jours. Et tu verras, franchement, tu me, tu me donneras des nouvelles à ce niveau-là. Rien que pour ta santé, des fois, faire des cures d'alcool, c'est-à-dire ne plus te toucher, de faire des, pardon, pas des cures, mais de, de faire un espèce de sevrage d'alcool pendant peut-être, allez, un mois dans l'année, franchement, euh, c'est top, ça te préserve en fait. Le deuxième poste de dépenses, bon, ce n'est pas des dépenses très importantes, mais ça prend beaucoup de temps. C'est tout simplement tout ce qui est télé slash Netflix. Ça, euh, la télé, bon, moi, la télé, ça fait des années et des années que je ne regarde plus la télé. Avant, je regardais beaucoup la télé, hein, genre les infos, notamment les informations. BFM TV. Tu regardes BFM TV, en fait, tu es assis comme ça et tu regardes et c'est au bout de peut-être une heure que tu te rends compte que mais toutes les 15 minutes, on répète la même chose en fait. Et tu es là comme ça, tu te dis, et bien évidemment, c'est des informations qui te bassinent le cerveau. On te dit, tu vois, tu, tu, tu c'est des choses négatives. Oui, le monde va mal. Oui, Corona, oui, Corona, ceci, Corona, cela. Non, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Mais les informations, ça te prend, au-delà de t'abrutir, c'est que ça te prend du temps. Moi, je te dis comment moi je suis des informations, je ne les regarde pas. Et... Après, je suis pas, il ne faut pas être coupé du monde non plus parce qu'il peut avoir, C'est pas, une guerre qui, qui éclate et tu n'es pas au courant, tu arrives, on te tue. Enfin, tu vois ce que je veux dire, donc Il faut être au courant un minimum. Mais le meilleur moyen d'être au courant, c'est de laisser les gens te parler de, de ce qui se passe dans le monde, en fait. Donc moi, il peut avoir un attentat qui a eu dans un, dans, dans un pays auquel okay, je ne vais pas être au courant à l'instant T, mais au bout de deux, trois jours, je vais être au courant. Pourquoi Parce que peut-être un ami va parler de ça dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis ou je vais marcher dans la rue et je vais entendre des personnes Parler de ça, voilà comment moi je suis les informations. Et tu as les informations les plus importantes par rapport au monde, etc. Donc moi, je vais jamais m'asseoir devant la télé et regarder les informations. Ça c'est ça fait des années que je ne fais plus ça. Je peux te dire que chez moi, je n'ai pas le câble TV. Donc, j'ai je suis pas les informations. Il y a une télé, des fois, de temps en temps, on regarde des films. Et euh, voilà. J'ai toujours Netflix. Bon, Netflix, c'est madame qui, euh, qui a son abonnement. Mais voilà, moi, je regarde très, ra très rarement les films. Très rarement. Donc, euh, à part certaines séries qui m'intéressent, mais qui traitent souvent de business ou d'entrepreneuriat. Voilà, j'essaie de suivre ce type de séries-là, mais tu ne vas jamais me voir regarder euh, cette saison de je ne sais quoi. Tu vois, de temps en temps, ça m'arrive, mais rarement. Pour me récompenser, bien évidemment. Après avoir peut-être travaillé une bonne année, je me dis, ok, là, je m'accorde, allez, 10 jours de vacances et là tous les matins peut-être je veux regarder 2-3 séries pour me changer les idées mais lorsque tu es actif lorsque tu es en train d'entreprendre et mettre sur, sur pied des projets voilà ne passe pas des heures à, à regarder les informations ça te fait perdre du temps imagine tu regardes bien évidemment ça c'est quelque chose que j'ai vérifié mais par jour on peut regarder une heure d'information par jour donc ça fait que sur un mois tu passes près de 30 heures à regarder les infos donc tu passes une journée comme ça en train de regarder BFM TV, on te dit, on te raconte des conneries. Non, non, non, faut stopper ça et utilise ce temps-là pour faire autre chose, ok Le troisième et bon, c'est vrai, c'est vrai que ça coûte pas cher hein, bon, les, la, tout ce qui est télé, Netflix, etc. Mais je pense que le manque à gagner par rapport au temps que tu mets devant la télé, il est énorme. Dis-toi juste une journée à regarder les infos, c'est une journée de travail. Donc, c'est une journée de salaire. Donc, si tu as 100 dollars la jour, euh, si tu as dollars ou 200 dollars la journée, par exemple, bah, le fait d'avoir regardé les informations une heure pendant un mois, tu as perdu plus de 200 dollars 200, ou 200 euros, très clairement. Et le troisième poste de dépense que j'ai euh, vraiment, vraiment diminué, c'est les vêtements de marque, en fait. Et ça, c'est bon. Ça, ça, ça a été le, le cas depuis des années. Mais c'était beaucoup le cas. Je dépensais beaucoup au niveau des vêtements lorsque je travaillais. Voilà, il fallait toujours, pour, pour, pour vouloir impressionner euh, la galerie, voilà. Dernière paire de chaussures, dernière ceinture Gucci, lui Vuitton, etc. Des fois, tu galérais même à payer ce genre de conneries. Mais euh, voilà, c'est des choses que j'ai arrêtées. J'ai toujours ça. Mais pff, voilà, moi, j'aime bien m'habiller comme je suis actuellement, tu vois, en short, chemise, tu vois. Déjà, tu passes inaperçu ça c'est bien. Mais tu te sens, tu, tu te mets moins l'impression Surtout quand tu commences à... Quand tu es libre, en fait. Et c'est ça. Et ça, c'est... J'ai remarqué ça chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont indépendants, qui travaillent à leur compte. C'est que tu vas les voir. Tu vas, tu vas très peu les voir. En tout cas, pour les plus simples, on va dire. Tu vas très peu les voir habillés, voilà. Dernières chaussures Gucci ou machin, etc. C'est des personnes simples. seulement parce qu'ils ont vu l'importance, ils ont compris l'importance de ne pas forcément euh, allouer beaucoup d'argent à ce type de... De dépenses en fait. Parce que ça te. En plus de dépenser de l'argent, tu vas commencer à te comparer aux autres. Tu vas te prendre des remarques en disant Ah ouais, on va penser que oui, as beaucoup d'argent, etc. Euh, tu vas toujours vouloir le, la nouvelle ceinture, la nouvelle paire de chaussures, etc. Honnêtement. Voilà, moi j'ai diminué mes dépenses à ce niveau-là. Après, je ne vais pas avoir des, des, des articles de marque. J'en ai toujours, mais j'achète ça moins fréquemment. Avant, c'était quasiment tous les mois, voire tous les deux mois. Là, je me dis Ok, une fois par an, je vais peut-être m'acheter un beau costume. Je vais peut-être m'acheter, voilà, deux, trois beaux t-shirts, etc., de marque Mais voilà, ça ne va pas être non plus tous les mois comme j'avais l'habitude de le faire. Au même titre que les montres. Avant, ça, j'ai oublié de mentionner, j'ai dépensé énormément d'argent sur les montres. J'avais une Rolex et une Hublot. Bon, les montres, encore, ça va dans le sens où, pour moi, ça prend de la valeur. C'est très liquide. Donc, j'avais acheté à l'époque une Rolex et une Hublot, que même à un moment, j'ai dû revendre parce que j'étais en galère de sous pour investir que j'étais en dessous pour, euh, pour vivre, mais voilà, il me manquait de l'argent pour une mise de fonds. J'ai revendu mes deux montres et j'ai récupéré l'argent et j'ai investi en immobilier. Donc là, maintenant, je repense je pense à me racheter une montre, mais ça va être dans le même style de me dire que, ok, là, j'ai une belle montre et également, c'est une satisfaction personnelle. Donc, c'est un accomplissement de se dire que, voilà, si tu atteins tel objectif à la fin de l'année, ben là, tu as le droit de prendre de l'argent de tes activités et de t'offrir ça. Mais ça va être une dépense que tu peux facilement euh, « cash out », comme on dit. C'est-à-dire récupérer l'argent et puis des fois même faire des plus-values. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec des mondes de luxe. Donc clairement, tout ce qui est marque, tout ce qui est cher, etc., tout ce qui est luxury, honnêtement, je préfère 10 000 fois mieux mettre ce montant-là dans des expériences. Me louer une villa, voyager peut-être en business class, aller dans des pays que j'ai toujours rêvé d'aller. Euh, voilà, vivre vraiment des expériences et je pense que voilà, c'est ce, les expériences que tu vis, ça reste gravé dans la tête, tu vois, c'est pas la ceinture qu'on peut te voler du jour au lendemain ou que tu peux un, un t-shirt euh, euh, comment dire boutique euh, ta ménagère peut, euh, moi ça m'est déjà arrivé hein? Re repassage, elle te brûle le t-shirt un t-shirt à 300 euros, tu vois, tu te dis mais attends, <rire> tu vois, donc c'est clairement il y a même le risque à ce niveau-là donc c'est pour te dire que vraiment, fais très attention à ces dépenses-là, donc c'est trois poste de dépenses que j'ai en tout cas optimisé, voire diminué de façon drastique et qui aujourd'hui me permettent d'être plus libre donc j'ai pas, pas de j'ai plus de problème à ce niveau là donc toi également je te demande de faire le point sur tes dépenses de voir les dépenses qui te prennent beaucoup d'argent et aussi beaucoup de temps parce que peut-être ça peut être des ça peut être la télévision ça peut être du Netflix ça peut être euh, euh, tout ce qui est paris sportifs et trucs comme ça enfin moi j'ai jamais compris les gars qui font qui parient sur les Parier sur des gars qui tapent dans un ballon. Enfin, pour te dire, Paris Sportif, pour moi, j'ai jamais compris l'intérêt. Et c'est un business. Et Paris Sportif, c'est un business. Donc, il y a plus de perdants que de gagnants. Les gars, ils gagnent de l'argent. Tu vois, donc clairement, et ça, c'est des addictions des fois qu'il faut peut-être couper. Et crois-moi que tu vas gagner énormément d'argent. Moi, j'ai des amis qui passent leur vie à parier sur le football, sur le soccer. Mais ils vont te dire uniquement quand ils gagnent. Ah, j'ai pris 400 euros. Le gars ne va pas te dire que sur l'année, il a peut-être perdu 2000 euros. tu vois. Mais il va te dire, ah, j'ai gagné 400 euros. Et comme un bête, tu vas te dire, ah, s'il a gagné 400 euros, c'est que je peux également gagner 400 euros. Moi, j'ai fait des paris sportifs quand c'était chaud, lorsque j'étais étudiant, pour payer mon loyer. Et moi, qui ne suis pas le foot, je pariais sur des actions. À la quinzaine minute, il va tirer, ça va peut-être taper la transversale. Boum, et là, je prends de l'argent, tu vois. Des, des, des conneries comme ça, c'était vraiment du pur hasard. Heureusement, je n'ai pas, pas perdu d'argent. J'en ai gagné, j'avais gagné l'équivalent de 1000 pounds. Ça m'a permis de tenir 3 mois. De plus en Angleterre, sachant que j'avais plus d'argent pour payer mon loyer. Voilà, c'est parce que j'avais pas le choix et j'avais rien à perdre en fait. Il me restait, je crois, 200 pentes. Je me suis dit, bon voilà, c'est le seul moyen pour moi d'avoir de l'argent rapidement. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais voilà, ça a été un moyen pour moi également d'avoir de l'argent rapidement. Mais Paris Sportif également, fais attention à ça. Si jamais tu es dans ce cas-là, utilise le, utilise cet argent pour investir en immobilier. Et tu peux te dire, ok, j'investis en immobilier et je me génère 150 à 200 de plus par mois que je vais brûler dans les paris sportifs. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.